Machine sous table marche en bas, a ploté l'opatate, patate 3 pour 5. S'il vous plaît, y'a mis des sous ou. C'est comme ça, la police nationale a ploté bandits qui ont couru, sortir dans base Timacac en l'air, qui ont faufilé les coyotes pour y'a atterri dans la base ISO. Mesdames, mademoiselles et messieurs, population a débarqué. Action ça qui passait, puis bas commissariat, canapé, y Y'a pas même de la police qui moque te tes toilettes, l'empereur. Yo commence vide coup manche sous vacabon sans les le moi fils ciel la police seulement virait tête li se gade lgade li un caoutchouc chou gétant passé dans coup vacabon Nan badge comme ça peuple haïtien la police lui-même qui retait cap mettre garçon couché à terre li, te te, li wè tout couvert ensemble avec caoutchouc. Population population Coutroche, ça cap si mes gaz et ça avec Alimette Dinahmel, qui kap passé pour mettre des fe. Sotande déjà. 14 garçons pral le Et dernier coup kouk pour touye Bon, grain qui était caché, embarragé, qui pètait, courir. Population a déposé la patte sous lit. Quand nous y prend direction, commissariat. La police, di, s'il vous plaît, oui, s'il vous plaît. Retons-nous avec elle. Fais-je un moi même en pas rentrer dans ça. Peuple haïtien, nous prenons le permet ouais, vidéo. Mais quand il y a la question qu'a posée, après action, le gouvernement a en silence. Qui est ce qui prend le passer dans le pays d'Haïti Frère Maxem, qui a coûté, ce qui passe aujourd'hui, c'est trois quêtes là, chay la de yégué, causez pour qu'on est. Dans la localité de Bussy, il faut que je dise que les choses sont bien, depuis des pivots, Cretien vivant, pagain dominant, j'ai, bandit envahi, coup de balle, ça qui passait, next 5 secondes, yo, qui débarquait, qui voulait mettre yon base gang, dans zone ça. Simoun, moun, jen ensemble Avec jen femme, avec ti paket radio nan do yo, yo pete kouri Personne pou ko qui ki kote Yo prale, le wap gade yon seri De personnages yo force Mache vit, pou kite zon nan Mes amis, kout cartouche kap tombe On dire c'est dans la guerre Ukraine Bagay la difficile, et le wap gade Imaj yo pe ici, franchement. franchman ko zami, pa koule nan je ou Fou amis, il faut pa ou rentre la kayou Pou yon lot édition spéciale. Mwen di ou vini, mbral ba ou, tout tripot aïssaïo n'a nan bon timamite sans retirer et sans mettre nouvelle la tombe peuple haïtien Moun canapé vert arrivé. mette dominange 14 bandits et mette yon mette dominanje monsieur c'est une façon spéciale eh? hein poule ont poulet flambé peuple haïtien ça <laughs> qui était barbecue de ye. Sa ça qui était poulet wotsi de ye. Yo flambé neg yo, wad se le, yo ap fe ba. Eh bien, madame, mademoiselles et messieurs, après pa nous te fin confirmé, l'an chef de gang, ti si makak. Ti si makak, si spon fè moun fait makak. Ti si makak, pa ka moun, petionville, an en Lait o massé, makak anko. Se ba ou, kap le fè makak, actuellement la. Gueyons paquet soldat macaque peuple haïtien qui largué embaraché ya. Depuis hier soir, la police nationale bas côté pale mobilisez peuple haïtien pour y al purifier zone en let au matin. Donc nous qu'on est reste bas là là, eh bien yo ouais, yo déplacé ensemble avec chablende blindé. Amen, jis nandap pour y aller bain bandi yo. Quand Dieu crise, amen. <cười> Mais bon même bon côté pa yo. Yo t'a préparé la police tout parce que nous est depuis chef tombé, tout bandi y démoralisé, tout point volé peuple haïtien. Oh oh. Pendant la police sur route, li prale peuple haïtien nèg vide l'huile dans divers routes. Mais la police depuis l'aile de déplacée, il si y a musique li a chanté. En avant la police, c'est force légale pays, est-ce que pa la nation pour nous faire travailler? Ce n'est pas chita plein, mais c'est prendre en pour nous mettre sécurité dans le pays. Hm. Peuple haïtien, la police met pied à terre dans la fief gang Timakak. Rivel rivelle, en jungle, on pepa ici. Oh, oh, hey. Macaque commence à voler. La police a converti macaque. Macaque a kouri. Macaque pas vle rete prenne l'évangile là, mais la police. Et la police, bayou l'évangile là, nan Moi, I love you, la popo. Et que des fois, nous me fâche. Mais, nous toujours emmenons. La moum pou nous pas changer. Eh bien, madame, mademoiselle, et messieurs, Diverses bandes qui petaient, courir qui parlaient, prenant l'évangile là. Y ont filé, y ont mettés tête y ont Ils Rivai, on rivait pensionville. Et puis gantibis qui tape chargé. Garçon montait dans tibis là. Faut comprendre prenne le dernier moment y en ou pas qu'elle monte un bis tant que femme ou à ces garçons. Ou monter bus, ou un paquet tijen gason, yo, yo on de jeunes garçon valise yon pa sa yon a Tout ensemble avec on zèle, sandal un ti tennis un ti pantalon jeans et puis on valise, descend machine de. n'entendez. Conseil pa m Et bien machine ça sa, k'ap sorti en lait, k'ap passé par canapé vert parce que bandi yon a dégagé yon pour yon rentrer en bas, ça c'est saisissement fait au courir quitter Thomas en l'air yo a pou pour al aller joindre dans out la pepahisien, yo y a un bel boss. Allo, bel boss. Mon chè, nous courons, oui. nous n'y pas l'évangile, la police, nous nou, nou pas aller en peine. Nous l'aigé piè, nous, garçon. L'aigé, nous l'aigé piè, nous, bel boss. Mon chè, m'a dou, doux, sezis map tout, y'enoui. Rapidement, bel boss li m'en bo kote pal, Pral lever l'ot si soldat pou l'fè, TV 20 pou pour Monsieur, kap vini pou l'akeye yo. Parce que les si on arrive à échapper, on va mais la police. Eh bien, faut faire un petit pour qu'on retourner dans la normal, pour qu'on reprend confiance. Tu comprends <coughs> Mais il y proverbe créole qui dit, on ne peut pas se la toujours mais on ne peut pas cacher. Là où vous toujours, tout le soleil pou faut le qu'on leve. Ce qui va passer dans le dossier, c'est Maxem Capkoutem. Pendant que a filé sous canapé, il est tout pré commissariat, patrouille. patrouille a dit, halte là, chauffeur. Je pouk vous battre. Je vais vous battre. Je vais vous battre. Je vais vous battre. Je Je vais vous battre. Je vais vous battre. Je l'esprit. l'esprit L'esprit ça qui monte policier au peuple ici, au pral di, non, fan fouye, hey, papa ici, pral ge vian, ici. Et puis, yo kampé bis. Yo di nege yo desan. Hein? Nan vérifie an de machine. La bis kampé, policiers descend, machine parking. plusieurs policiers mette en position de combat, c'est ça so bien aimé, et puis, genoun qui commence a dit toi, desan. Come on, come on, please, come on. La mission de son papa ici. Oh, oh. Hey. La police pèse mission. On bagaye du. Hein, ou se gasson bagaye ka dû nan jambou. Mais comment bagaye fait abdu bo kotou? Mais c'est quoi l'histoire? La police levé ma yo. Li we, Yon 9 mm. Policiers sans parler peuple haïtien li la j'l'enrole voye j'l'enbal la, garder l'autre policier yo il fait aussi yo gitan metté yo, yo sensible à la gâchette peuple haïtien et bien on dit tu pla coucher yo metté monsieur couché à terre et bien si pas garder chaque monsieur levait tête yo clan yo. yo pas son bagaille bon tête li <laughs> et puis la la police un deuxième green zam on troisième green Zam. L'Elgale ou 4e green qui te gonvalise, papa Haïtien. Charge Galil. Policien dit, messieurs, nous bralons en Ukraine. Dans qui mission nous bralons? Hm. La police continue à mettre garçon à tête. Tant que la police a mette garçon à terre, c'est comme ça l'autre policier sous côté lui-même, qui a pris ses armes, qui a pris ses se charges, qui a pris ses ka se balles, toute qualité calibre. Et puis, la population a commencé à réunir. La police garçon, yo a pris garçon, garçons, il y a des garçons à à terre. La population a commencé à rassembler pour qu'on ait qui s'est gagné dans la loge. Rive la police rivez fin fouiller bus pe pa haïtien. 14 garçons couchés à terre à plat. Neg yo te ame jis nan dan et puis sa ki page zamge, pe pa pas zam katouche cartouche pa Si toutefois ils yo rivon côté, si bal vini pou yo passer l'autre la cartouche. Tout neg couché à terre. Hmm. Nou nous capable rappeler nous histoire bou ki ensemble avec diable. Le diable rentre, rentré. <laughs> la kaili. dit miwo, mi ba. Miwo, mi ba. Et kon sa diable a tapouvé pot pourtant Bouki te en dedans. Le diable découvri bouki. Parce que bouki rentre dans tellement ouais manje. Et la bat poule manje tout manger pourtant ta malice oh. Et puis le diable a oué bouki. Li comment komal pral manger bouki. A zongni papa haïtien lap file manche li. Eh. Ring ring ring. diable lap file manche li a zongni. Et bien, c'est comme ça pendant la police li même la meté garçon couché à population en campé ring yo. Gring gring gring ring yo gring gring gring, gring yab file. Yab veye la police. <laughs> Sa kampe ensemble avec kaot chou yo yab papa ici. S'a quand si bouteille gazoline yon dit, <coughs> on va finir. la police pour nous faire couper à nous? Ça qu'a appelé pou tête pour garder? nan con en tête l'ensemble avec un coup de wash. Ça pour parler? Y'a wash non mais ensemble avec un plat manchette. Ça qu'a forcé garder la police? yon kon nan tête l'ensemble avec un coup kout de kout caoutchouc. Eh bien, frère Maxem, qu'a koutem, Sort en Pendant la police lui-même l'a fait ti contrôle. Et puis pour y remettre rapport. le la police voye il li pa voye non nèg nou. non. tout noir, tout noir papa ici. C'est caoutchouc qui gagne tant couvrir nèg yo. Nèg yo bois et puis yo met carochou sur yo. Et dans position yo pa ka courir. Sous courir, on doit aller. C'est rester là pour que ou pren, ça qu'a vinn pour Donc, mesdames, mademoiselles, et messieurs sont ya, le Les populations fin kou les manchettes, les coups de bâton dans le canapé vert. Et puis au passé, le caoutchouc, dans badge, la police retelle, re la fumée a monté. Et les gars, ils ont tout noir, en bas, la population a neve. Ils disent ça, on ne pas l'entrer dans le commissariat, pas gêner la sangue. Monsieur Sayo fait trois personnes souffrir. Monsieur Sayo, tout Eric Jean-Baptiste. Et Eric Jean-Baptiste qui mourit. C'est pour ne le gouvernement, parce que ça qui passé actuellement, dans sa madame Madame demande, il faut que je dis Eric Jean-Baptiste, pas accepter. Ne pas être dans le gouvernement, je ne y'a pas être dans y'a gouvernement, je ne vais y'a être moun, ne vais pas même dans ensemble avec pas être parce que gouvernement, je ne vais pas être dans le gouvernement, je ne vais pas eh bien, population a dit, hey, yon jou pou jibye, yon jou pou chasse, jodi se jou pa nou, nou pa ka kite nou ale. Population a pasé tout raili sou neg yo pe ba isien, yo boukane yo, eh, m senti même si yo ta retoune, le re boukan encore tellement yo neve par rapport ensemble avec tout qui sécurité, ka monte nan pays d'Haïti matin midi soir. Mesdames, mademoiselles et messieurs, vidéo ça, ou avez regardé là. C'est comme ça, population, Te couvre bandi bandits ensemble avec caoutchouc, On dirait l'embral limet boucan pour me faire charbon en province. Gage environnement, Marib. On nous garde cette vidéo ça avec attention. <laughs> un pile attention. Je n'ai pas petit garçon, papa ici. 17, 18, 19, 20 l'année. Mais comment yon gaspille? Mais comment yon fini? La vie bandit par contre longue toujours dit nous ça. Frère, c'est so bien aimé. Dans deuxième vidéo, c'est comme ça, la population a débarqué sous la police. Pendant lui-même la fouille, y a pris avec métatail eux même y a débarqué Papa ici avec manchette yo avec bâton avec accroche avec caoutchouc yo t'a prale mettre sik sous bon bandio regardez vidéo bien pour Est-ce que moi je vais courir débaké? yo pas dans rans même dans canapé vert journée aujourd'hui donc mesdames mademoiselles et messieurs journée aujourd'hui a l'important tout pour nous penser sur dossier ça Ma praple rappelle, qui saute passé la chef de gang, Odma, est tombé. Mais je dis, ah, au ça bandit, basse grand griffe a fait dans département la Tibonite. Donc, chef de gang Si ma carte tombé La police nationale, population, surtout dans Tomase, en Petionville, prend responsabilité nous. Nous yons supposés supporter si l'autre et gon série des bourgeois en lait à tout k'a voler tes paysans faut que nous bail bourgeois ça au monnaie pièces yo nous si pas k'a voler tes moun si nous n'a pas d'accord pour que li vend nous tel ou pas k'a chasser ou pas k'a menacer ça pas supposé fait paysans s'il vous plaît nous youn supporter l'autre Nous youn corriger l'autre nous yon, eh bien, kembe melot, solidarisez nous ensemble. Pas se c'est les la vini devant la caillou pour après la moue. Mais lèl frappe pot caillou voisin ou non. Getan mette barricade, getan mette ensemble avec voisins pour pousser force négative ça kap atterri dans zone. Za fe pombou joua debake, et puis sotan de la vin ban pression, fe bandi monte pou vin volontaire fon en correspond ensemble avec bourgeois ça c'est pas parce que nèg lagué cheveux calalou ou bien il a une grosse famille et cetera il a un gros nom nous pas correspond ensemble avec elle c'est pour nous correspond ensemble avec moun ça pas quitter bandi saute côté au sautis si, et puis débarquer dans zone zon pou non pour venir faire ça au vrai paysan moi connais nous fort moi connais nous capable monter brigade surveiller si zone pas quitter inconnu e envahir et la Police Nationale nous capable de rappeler nous C'est une grosse opération qui a faite dans sa vie. En pile de tombé après autrement, il y fini mourir. Mais ça qui passait, pas de chambre nettoyage à 100% vraiment qui a faite dans la zone. Joune à gang d'en rekanpe encore, retourne à baye population en problème. Dernièrement, la 7 policiers mourir dans la Donc, la Police Nationale, s'il vous plaît, si ce n'est pas laver Messie à terre, si ce n'est pas de travail à demi, trois bandits tombent, ça ne veut pas dire que vous mettez sécurité dans la zone. Ça ne veut pas dire que vous avez contrôle la zone pour ça. Donc, j'espère que vous ou fait tout ça pour faire. Là, on dit que vous avez contrôle la zone pour tout le monde capable. Ouais, vraiment, ou avez contrôle zone. Pour que les bandits ne retournent pas, ne viennent faire niche dans la zone. Mesdames, mademoiselles et messieurs, après Action Safin Passé, eh bien, qui t'aime faire autant de témoignages qu'un citoyen la commune Pétionville C'est extrêmement important. C'est 14 ans qui ont réfléchi. 14 ans qui ont fait c'est rien parce que si on ne connaît pas son travail sérieux, on ne peut pas avoir un bras de l'âme nommé André Michel, on ne peut pas avoir un bras de l'âme nommé Major Michel, on ne peut pas avoir un bras de l'âme nommé Joseph Michel Et puis, pour une théorie terroriser la population, on avait fait reconnaître la situation difficile à partir de 2005 à partir de 2005 quand on avait fait toujours des missiles, quand on a fait qui missiles, moi-même. C'est la mbati canavéverme, qui est toute activité vert. Donc, depuis deux ans, nous sommes dans situation difficile à détonation, sauf que nous faisons pas remarquer qu'il n'y a pas de monde qui touche pas balle. Mais quand même, M. Saréo, qui est là, c'est par le fait que a saisi un bis, qui a sauté Pétionville. Bis Saréo a saisi un bis, qui a sauté Pétionville. Et notre certitude, la police nationale, l'a ils sont tombés sous des trois malandrins. Ils ont vérifié ont ou ka, toute qualité, calibre ka dans la valise, dans le sac d'eau. Ils un paquet de 9 dans la valise. Et puis, la population, comme une population qui vigilant, est vigilante, fait font travailler. C'est la population qui fait travailler. On cherche la population, la population qui travaille. Qu'est-ce qui ki est-ce qui va payer la population qui a fait comme ça? Nous sommes de 14 générations. C'est la population elle-même qui fait drop-ballard. Parce que, regardez, il y a une grande dans la poule. Pendant l'ambassade, la population met l'ambassade. Et puis, nous avons dégagé pour vol Malheureusement, nous avons quatre éléments importants dans la vie, hein? c'est l'air, c'est l'eau, c'est feu. Et puis, normalement, c'était en finalité, nous, les avons rejoint. Avec quatre éléments qui mettent dans la situation. Qu'est-ce que vous avez fait là? Bon, étant donné que moi, je suis en train de faire des demoiselles, je ne sais pas si c'est le monde qui a fait manger. Parce que, comme dis-nous bien, c'est un enfant qui a fait manger. Ah, les débit, oui. C'est un enfant qui a fait manger. Et puis, pas, pas de la de Et puis, population en général. Si vous avez renfort, vous Ay Aïe, aïe, aïe. Vous êtes qui vous Aïe, aïe, aïe, mon garçon. C'est pas renfort, non? Non, population a joué renfort. un renfort. ce avez un renfort. Vous un un un un bah, ouais. Tout... Parce no. que nous tous connaissons, nous tous nous tous connaissons son pays qui est gastérisé, nous pas qu'à identifier exactement qui côté sorti et qui pas qu sortir. Est-ce oui, ouais, que nous avons fait une ou pas que dans une situation, c'est pas on est dans on ah, par contre, pour y hein, parler là. Aïe, aïe, aïe. Et nous disons encore. Nous voyons un message là-bas. Mal propre, a rien Nous disons Ariel à Nous disons, André -di Michel comme porte-parole eh, SCP. Non, dis le palais c'est lui. Ça, Haïti, c'est américain, oui. C'est américain, oui. Américain avec bourgeoisie mal propre. C'est privé salope. Jougang, on a payé. Ça pour agrément, chemin coulé, sept têtes. opposition, bout du temps, ils soussou, Ils avec Ils sont. Ils sont. Hey! garo freestyle, frère, c'est Sabrina! mais. Les la France Canada, Campo, Dominique, vous ne savez pas. les par exemple, vous avez des souffrances. Mais nous, on va être jeunes garçons à qui est Tu Mais, frère, tu es frère, c'est ma propre frère, ça, cochon, satan, qui fait ça, tu es frère, je parle de moi, je ensemble. Moi, c'est différent, nous, je dire, vous, les nos vous, nous garçons. vous, vous, vous, oui, c'est moi oui, c'est moi. Vous savez, peut-être nous, pas va avoir mis à ça. Vous ne pouvez pas vivre bien une oui. Vous ne pas vivre bien Ça quoi Ce là, Ariel, criminel que tout le monde, Ariel de supposé, Dire que la police là. Et puis pour faire appel avec tout un gardio, quatre missions de la police, ISP, et DCPJ, DLTS, BIM, SWAT, tout le monde a été réuni. Et puis avec la population, nous joué côté nous même là, nous, 25, nous sommes morts. Mais ça nous a fait, nous fait pour nous sauver le pays. Parce que le pays a pas de monde là-dedans. Parce que chef n'a chef de travail petit. Et un nous venons de dans le côté Nous dans le Nous venons un nous mettre dans le basse Nous avons des mettre Nous mettre C'est Nous nous mettre dans le basse-côté. Nous nous mettre dans le basse-côté. Nous un de nous le nous qui Là nous a dit nous venons à pied, les mains à nous avons fait maman, nous te dit non, nous même groupe à 86, Nous avons cassé la chaîne. Et j'ai depuis moto, eu 1000 dans la main, nous avons mis 700 nous avons Bali 200 millions de 300 millions de roues, le pays. Ça fait nous mêmes journalistes, nous mêmes pays qui pouvons font nous avons nous courir, c'est là nous nous fait, c'est là nous qui nous fait, nous ne nous nous ne pouvons pas nous faire de pour nous nous faire C'est pour nous faire C'est pour nous C'est pour nous faire nous nous faire nous sommes faibles, nous forts. nous sommes voilà, madame, Mademoiselle et messieurs, t'as t'as déclarations divers citoyens dans la commune Pétionville. Eh bien, population, encore une fois, qui est qu'il y qui t'est embarragé. Population, on prend bien sérieux. Y'a, mais n'y a commissariat, bah, la police. <laughs> Rivez eh, à privé de vos potes commissariat la police sera les amener Il la. Il dit, s'il vous plaît, vous nous êtes, Kembel, de belle? Papa vine merde nous. Papa vine laver qu'en bel pour nous. Soton de la Papa Haïtien. Eh! Non, yon baye sal monsieur Salmerite. mérité. video comment si toi yon tap courir ensemble avec monsieur. Pour potel bai la police. Et puis la popo dit non, non, non, non, non, merci beaucoup. Ça va. M'getan wet trop déjà, nous mettons continuer à faire nous. Papa Haïtien, on an garde ensemble. Mm. Ay, ay, ay. <laughs> Aïe aïe aïe garçon. Aïe aïe aïe garçon. Bon courage, bon combat. Aïe aïe aïe garçon, pas facile. Courage, courage. Allez. Continuez à courir, non. Allez pour aller dans Mais nous, la police. Fait la police, garde visage yeah. non, non, non, non, non, non, non, non, non, <laughs> a la traka pou la Haïti, ou nan pe ici la, même la rive voun kote pe pa isi, le gada ou le gada ou l'gada ou ta parce que l'oué, situation est extrêmement compliqué. Madame, mademoiselle, et monsieur, il faut que vous pendant que moun kanapè ver, vous même, vous mettez sik sous bonbon bandit, nan fermat 52 informations qui à nous. Gagner deux autres bandits qui t'ont essayé ramasser des paquets pour y aller. La population a le croissé ensemble avec eux. Sortant de eux. Ils ont pris. Dans ce matelas, ils ont dit, mais c'est dans ce matelas. là yo vu qu'ils allaient jouer un baron. Ils ont vu qu'ils allaient jouer un baron, regardez non Bien équipé. Donc, population a opération qui est laissée. Quand on est salopri. Depuis, yon jouen nous, yon pas nan, doré ou, a pas nan, bére ou, yon pas nan, relé la police pour, eh bien, y'a juste, quand, ou yon fin à puisque situation est extrêmement compliquée, pas de dernier moment y'a là, nan pays d'Haïti. Mesdames, mademoiselle, et messieurs, faut que m'en dis, nan, début si, est extrêmement compliquée. Depuis, ve, inénant matin, divers chrétiens vivants, pagé dormi nan, j'ai, sans baka, ban, caché. Donc, en bas, il y bandit qui passait. Même les 5 secondes, débarquent dans zone. Qui s'est fait au Tevin? comment te a le de la zone pour mettre base gang camper, population a couru, la police a débarqué. a la a de je me suis tombé là. C'est votre ma de courant d'entrée. De okay. À la drac à papa. <laughs> pas couru pas là qui pour le faire et papa ici des pourris en danger même si tu as 5 hommes qui qui te full ou pas merde avec. non ou pas merde elle c'est courir ou courir parce chaud ou le toute est c'est celle ou à capable de sortir en tout cas que Situation extrêmement compliquée dans la zone ça. jean que vous la vidéo, ça peut pas C'est comme ça que les chrétiens pété, courir, quitter la caillou, bien que par pas contre qui côté au la mais ils ont quitté la zone puisque. En pile bal, t'as chanté. Débuter inédit dans matin, en gade vidéo. Ou à gade, personnage, mes amis. J'ai à soutenir. yo pas marcher rapide. Timoun, jeune garçon, jeune femme, ap courir qui des zones sécurité, mes amis. Pas des bouche pour parler actuellement là, dans zone métropolitaine. Oui, oui. Framaksem kap koutem, map fè ou konne. Travay sa ou we, moun kanap versot fè, se pa yon ti koze piti. même moment ou kapab qui ki sa kap passe nan tiyourjo, ki sa kap passe nan debuzi, se pon ti koze ki piti nou. et men sa yon ki tap soti en ou, la police chasse yo, si yo mou yo pfile passe descendre. yo tap gal passe ou en neg yo, tap kout bal nan tu jou, en bas. Ou pa kon ki sak tap gal passe nan zon sa. Population ki ba yo sa yo merite. Population mab di ou marre senti ou. Sa ou fe jounè jodia, sa se po comme même petit deje ne même. Sa se pa même petit deje. Demge press yo, se leve ou ap leve nan kabanou, et puis yo pas sou yon tite. Parce que criminels qui dans tête pays actuellement là, pas en paix. Les qui t'ont demandé intervention militaire, ils pas en paix. Les ouais que nous poser grosse action ça. Et nous de dit le jour passé, nous capables mettez sécurité dans le pays. Ya. Mais c'est vrai nous pour couvrir. Nég t'encou André Michel n'est pas à l'aise. Rappelez-vous dernièrement, il a déclaré si pas gagné une militaire, pas gagné qu'à faire un pays a pas d'élection. élection. Donc tout autant monde a mouru, c'est tout autant ça fait au plaisir parce que y a prouvé l'international que faut gagner étrangers pour débarquer dans pou pays pour venir voler toutes les sous-souliers qui embâtaient. Bah ici c'est calé Gardez ça qui passait nan week-end nan la nan sous mat là qui s'aurait so dit, qui s'aurait so fait. Est-ce que gouvernement sorti yon note? Est-ce que gouvernement va essayer même si sont mantil te ba Est-ce que gouvernement font tweet? Moun mouri, t'as coup poule nan saison épidémie. Pas moun qui pille yon mot. Eh peuple haïtien, sa yon ki débarqué depuis il nan tiyo jo. ou pas qui ki sa yo tap e population ki fe victoire ça va pa kache dou ça fait tête yo fe yo mal c'est les wè bandi a passé les population a passé bandi au fil de l'épée comme ça ça mange fièl yo parce que tant chrétiens vivant tombé c'est tant peuple haïtien yo jwenn plus argument pour yo débarquer dans l'ambassade, pour yo débarquer dans l'ONU pour faire qu'on est il y a besoin intervention militaire parce que tout ça que notre pays a net, c'est gang, yo, La police, yo, divisé, en mille, mon yo chaque mon parti, yo rentré dans des poches, yo. Donc, seule façon pour yo débarrasser, yo, ça gang, yo, te fin créé, yo. C'est joignons intervention militaire, pendant yo a vendre pays, pendant que blanc, yo, même, yo a volé ressources naturelles, nous, yo. Et rappelez où ça nous prend en bas, mes ministères, petite fille nous, yo, violé, petite garçon nous, yo, violé. Quand les rappelisse passer, 10 800 chrétiens vivants, tombés dans le pays d'Haïti. Papa haïtien prend responsabilité grand massacre caractère faut quitter sa honte dans la vie. Ou. Pendant que nous mettons six sous mon bon bandi yo faut nou veye en haut veye en bas veye criminels qui nan tête l'état veye criminel yo k'ap des décision pour nous parce que yo ge plan pour yo éliminer nous une après l'autre et la police s'il vous plaît <laughs> mon cher Samuel pour Antoine Nagomie Pokoel parce que côté où la population elle-même la mettait bagaye, dans mes bandits on met arrangeur vous pral monter opération pour pouvoir mourir pas 10 pas 15 pas 20 pas oublier même yo même yo fin opération et puis yo bandits on dit mais ça pral passer pour yon prendre un piège pour tout yo après ça pour yo venir présenter eh, conférence pour la presse puis apprier puis on dit l'international vine aider nous parce que yon konne ki relation yon gen sama avec bandi. Yon konne ki sa bandi a itin yon façon bandi a servant sama ve yon façon bandi yon fe yon riche. Donc nous même si nous pave a rien nous, c'est nous même kapouel. Donc population, prè responsabilité ou. Kore la police. Parce que nous tout konne la police, son la police ambassadie. Si la police prale nan opération, faut que ambassadie yon konne ki valle grène katouche la police gen. Nous connaissons très bien. Est-ce qu'on a un ambassade dans le pays d'Haïti qui dit que c'est un pays qui a aidé, soutenu pour mettre la sécurité ou on a une de de l'armée d'Haïti Non, il n'y pas besoin de bagaille comme ça. Nous déjà connaissons là, sont la police s'est nous avons gagné. Donc, pendant que nous responsabilité, nous n'a rédit sur les policiers pour nous faire connaître. C'est petit pays à Si vous avez des gens, si vous prenez formation, vous pas qu'à quitter un paquet de gens, vous traînez, au faire autant que zombie zombies à manger au matin, midi, soir. Fok yon kapab defond tete yo. Mais nous même population, filet manchette nous, j'en qui de depuis plusieurs mois, et un fôbe à toi te kapel de di 2 million à 2 million manchette Preparé ou, ne pot le bandi frape, pot la kayou, pou sevi ansamavel. Si bandi yon te kone nous, chaque te gon manchette, filé la kayou, nous peuple haïtien. et bien avant yon debaké, gon fasse yon tap, kan Les Le yon koné yon bralra les amnan pou yo to, gon moun ki pasan lè, rap. Il retire la tête là sort en a pas t'app faire ça et on tap pile précaution à niveau insécurité à monter là il pas t'app comme ça. Donc mesdames mademoiselles et messieurs, veillez diriger parce que à chaque fois nous font coup comme ça, nous ouais qui nou ça bandi retourner ve, Veillez mettre gang yo, veillez n'est qui dans tête en les qui dit si pas gagner, yon intervention, pas gagner sécurité, pas gagner élection. Faut que nous veillons parce que tant a mouri, c'est ça qui avantage, yo. Mesdames mademoiselles et messieurs, en tout cas, hein, bouche grand monde senti, mais parole li pas senti. Mesdames mademoiselles et messieurs, depuis divers mois nous te annoncé, depuis le au fin touyer Jovenel Moïse, gon van sans qui ouvrent en pays d'Haïti. Parce que nous avons te tellement crasé bouteille lagé tout côté, journée jodi a même yo même yo prenne en propre piège. Donc monde ki capable dit al la, là nan sa kap passer joune jodi les populations population haïtienne. Et si demain matin nous voulons résoudre problème et sécurité, tête mal penser, bourgeoisie sentie, politiciens corrompus, prostitués, nègres qui nan ambassade, qui ki pa jamais si spon pour vie décision, qui n'ont vie vieilles politiques sous au niveau international, demain matin nous capable capables faire et pas oublier nous, ses descendants, Jean-Jacques Dessalines. Mesdames, mademoiselles et messieurs, bienvenue et bien dans insolite nous pour journée aujourd'hui. Jour. <laughs> aïe aïe aïe, bon Dieu. C'est comme ça, André Michel a chanté, oui, l'elle tende, population canapé vert, mette dominant, fait poulet grillé, poulet flamber, ensemble avec 14 soldats. en nous suivre cette vidéo ensemble. Je la je suis la je la je quel brisé, quel brisé. Ah, comme oui, ça, qu'André Michel, qu'Ariel, qu'un ministère, il doit le dire. brisé dans le monde, il pas dire qu'il ne pas faire souffle. Il va pas faire souffle. massacre fait il va pas faire souffle. population souf. a tout il pas faire souffle. Mais les Pays-Bas, ils sont dans chagrin, dans la peine. Papa, et il faut que je dise, il y a eh porte-parole de la police qui s'est garé des rosiers, qui présentait une conférences pour la presse. Yo y version pa sous dossier l'ambot chef de gang simacac Pour plus de détails annou tande l'ensemble la police nationale mobilisée et opération la police à mené yo, yo en cours nous connaissons des événements côté que le 9 avril 2023 au niveau Thomas Côté que nous avons perdu trois jeunes policiers qui, eux-mêmes, étaient au service pays et côté que les es, que victimes non l'accomplissement de voies, et travail responsabilité que mais, au niveau de sécurité pour permettre que l'autre monde vive. Nous dit es, que les policiers,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 6 fusils d'assaut qui récupéraient, il y a 2 radiocommunications, 3 véhicules qui immobilisaient, sept 7 motocyclettes qui immobilisaient dans fief Timakak, ainsi connu, il y a une génératrice qui détruit, il y a cadavres que la police récupérait suite à échange de tir avec la police, il mm y -hmm. plusieurs bandits qui Malheureusement blessé mortellement suite à intervention et acheté du tiotou avec la. Allez, comment ma bl... malheureusement, blessé mortellement eh, eh. <rire> faut pas ici avec nous, hein, Monsieur Gary Malheureusement blessé mortellement. Heureusement <rire> blessé mortellement. Je jamais nous nous la police pour nous mettre mon porte parole. Bon. en fait, ma travail pour me porte parole à la police. <laughs> Chaque là m'a vinn une conférence pour la presse m'a vinn un rapport et pour tout grand bon dire tes bonnes toilette oui et et pour e me faire sauter vip vip c'est pour me faire cailler descendre dans la main oui e, ou la, et c'est quoi l'histoire ou présenter bilan et pour décourager comme ça chef là faut pas ici si avec nous hein police il y a tout plusieurs otages qui t'arrivé libérés et N'a petit tour à la presse, lors de l'intervention SAO, gagner Metellus Kaolo mm -hmm. ou Metellus Petit Homme, alias Timakak, chef de gang, qui t'approprierait dans toute zone zone et dans pile monde, dans la population, qui est victime de réseaux de kidnapping de enlèvement, de séquestration et des policiers qui les victimes, que nous connaissons suite à dernière intervention. et selon source de renseignement, Timakak, Timacac, chef de gang, source de renseignement nous confirme que les décédés suite à mesures Nous connaissons ça qui tout le matin au niveau du canapé vert, côté que la police a intercepté un en minibus et a aboli plusieurs monde armés. La police a fait toute sale capable pour que les aillent témoignent de préférence et conduit devant la justice, mm -hmm. et vu vue à couleur. Populaire. Et qui la justice qui la justice La justice territoire perdu. Hein? <laughs> <Hey>! <laughs> mm -hmm. Ce que nous comprenons, et nous avons profité tout pour nous dire à la population hein? Mm. nous comprenons la situation qu'on a traversée. Oula. Et nous tous nos sociétés victime. Mais la collaboration qui mm. li, et y y a demandé, il faut que les gens Et pas ça et ça, que n'a pas de la population. Hein? Et tout effort que la police a fait, malheureusement, mm -hmm. bandit bon, armé, ça a eu, qui étaient à bord véhicule, là, côté que, il lynché et la population a hein? Pour le moment, en attendant un rapport définitif, il mm -hmm. y a plusieurs âmes que nous rejoignent, okay. plusieurs munitions, plusieurs téléphones et d'autres matériels.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 dans dont Zonmiotlan, Diègue, et pendant la volonté la police tout présent au niveau centre-ville. Gang Yo même qui viennent en leur méthode, côté qu'il y a déplacé de quartier en quartier et pour créer peur à la population, pour être vigilant et continuer pour tout collaboration avec la police nationale. Dans la Tibonite, nous avons deux commissariats qui, pour le moment, n'ont pas de policiers à savoir, Petite Rivière, et un cours, il y a une disposition qu'apprend au niveau de l'échange de travail. Et pour situation, et sous ce matelas, il y a plusieurs informations qui jeunes, nous Et la police, beaucoup de parler, lui, fait toute salle capable, en fonction du matériel, lui, pour qu'il soit capable, présent dans les zones ailleurs. Et nous tous connaissons déjà que, au niveau logistique, nous avons limité en termes de moyens, en termes de matériel. Et ça fait donc, il faut qu'on fait qu qu niveau niveau nouveau commandement pour que... Comme a... je Gary, chaque loi vient à cause ça, nous ne sommes pas venir dire nous. pas venir dire nous, pas venus moi. ça fait nous pas dire moi. Qui ça ce que nous de nous, même pas venus e... dire moi-même. Dix populations achetées pour nous. C'est ça nous voulons mais chaque là nous vini nous pagué moi et nap fait il mais qui comme quand gang gagné gang et jouen une doute nous pas chantez moi mon di nous suspend blein qui embête bagay ça n'a qu'à nou nous nous pagué moi et nous population a déjà des problème et qu'on y a l'obtient plaignez mettez mettez sous les bancs nous besoin des solutions c'est pas des problèmes c'est pas plaignez pour venir plaignez c'est pas des questions pour venir poser nous ou pagué moi et ça ça garde nous et bah ou club au met sécurité, sa me coupe non pas que moi et on. di dit nous pas que donc soif les dit nous là. Bon, et ou club au met sécurité, ou pas que moi et on pas que dis, même dit nous bravent di population ça. Hein nous tout presque fin mouri déjà, c'est e fort n'a fait, c'est courir nous n'a brimassé, A se dit jab bonjour la, moi je pas dit bonjour la, moi j'ai ou là obvient dit imbagué moi mais en Ukraine nous voilà nous, pour aller chercher chapon pot pot nous. Nous n'avons pas besoin de venir dire la police, nous n'avons pas besoin de venir dire la population, nous n'avons pas besoin de nous entre nous, régler, régler, causer, nous résoudre le problème dossier dossiers, pas de moi. Ce n'est pas nous acheter, nous équipe chaque Canada. Mais l'ambassade est là. Mais l'Ukraine est en train de voir pile chaque, pile cha, pil soldat l'autre bois. Pour aller battre, les choses à blanc à gérer. Mais ça pas empêché toute journée dans le salon, nous, nous, nous, nous, tête nous, de l'eau ensemble. nous, nous, pour qui nous, de nous, nous, nous, nous, plein nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, franchement. nous, la police nationale, là, de nous, les les Parce nous, nous, jour, Conférence pour la presse, nous ne pouvons pas venir libérer bon Dieu papa. Mais toute la 5 jour nous entendons, oui, un tel a investi, un tel, tel pays, tel pays, ambassade tel, tel, tel bytel. Mais ça, ça y est. Parce que discours yow, pas jamais changé. m'invite dans nous l'autre bagay positif dans la police, t'es me en fait mal, mes amis. Oh oh. Pas une conférence qui vient de bon Dieu, papa, vous ne pas oui. Nous ne pouvons pas nous ne pouvons pas nous ne pas nous ne Si nous ne sommes pas capables, dis nous ne sommes pas capables. Nous ne sommes pas nous pas nous ne pas Nous pas nous ne pas nous pas Qui est Nous ne nous nous ne nous pas nous pas, nous pas nous pas, nous pas. Mais au oh, moins la popo attirons une force positive sur nous. Hein? Nous technique, bandi technique. Si materiel, si nous des techniques, nous ne des pas techniques. Quand il y des matériels, quand il y des nous gagnons sommes. Nous Mais ça nous dit la population, nous en sommes fait, même, même. Et toute la Saint-June, nous sommes plein vraiment dans l'oreille. On va y l'espace espace pour la police même nous permettent Et encore une fois, nous avons dit population, ou ses yeux,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 sécurité. Malgré, encore une fois, nous limitons les logistiques, mais pas de l'équipe plus forte que détermination et courage. Et policiers ont fait la policiers ont tout ça en termes de capacité pour que vous même beaucoup de soient et en fonction de moyens pour que vous gens aient fait le travail. Encore une fois, nous remercions toute population. Côté nous, nous encore. Et on a toujours cru qu'on mariage, population 1, hein, avec police, la là, bah, bon résultat. C'est solidarité, ça, que nous demandé, chaque jour, avec population 1. Hein. Et ça fait que nous remercions, c'est parce que qu'ils de ont des signaux pour que nous montrons, nous, la fait toute ça capable pour que nous portions solidarité, ça, collaboration, ça. Et nous avons demandé encore pour que les très vigilants. Mm -hmm. Parce que nous connaissons que les gangs sont un peu partout et ils sont éparpillés dans plusieurs foyers de gangs. Et le travail, c'est pas la police. Tout simplement, c'est vrai que nous sommes un élément important, non, question de sécurité sécurité, hein, mais il y a d'autres secteurs qui peuvent venir avec nous. Concernant d'autres antennes et qui ne sont pas des policiers là-bas, comme au niveau de l'antibonite, si nous connaissons toute population dans les zones la ça également dans les zones de la zone que société la de la société. citée. de c'est graduellement, de manière pour que nous d'arriver arriver, d investir encore dans l'espace, pour que nous capables présents et pour nous permettre toute la population les même de faire librement dans l'activité. Et concernant et sous ce matelas, nous avons gagné plusieurs informations qui viennent nous et qui font que nous plusieurs morts, malheureusement, mm -hmm. pour dire que, encore une fois, population 1, victime, à savoir, et question qui est à BAF, vous connaissez que c'est comme la justice. Mm. L'instruction est secrète au niveau de la direction centrale de la police judiciaire. Et, question-là, encore une fois, important, mais, c'est que il est plus bon pour que la justice même continue de travailler. C'est certain que, et pour ne pas et la presse, nous-mêmes, nous sommes capables d'aller auprès des autorités pour que nous soyons capables d'y aller et, et d'autres informations. Mais pour et la police, j'aime bien lancé comme l'instruction au niveau cabinet, l'instruction est secrète. Yeah. Bonsoir, votre parole Maurice et Jacques Christol, pour Fête, en travail pour Viseur 2000. Pour ce matelas, on nous dit qu'on a pas un rapport, mais pour l'instant, son population est pratiquement fermée la bas Les gangs ont entré, y a tué, ils ont violé. En attendant que nous un bilan, est-ce que la police a travaillé pour que nous rentrions dans la zone pour être capables de protéger la population Et deuxième, vous m'avez posé deuxième question. Et deuxièmement, sous ce là on nous confirme que les mourus, est-ce que la police crase Est-ce que la police crase les et... gangs alors, euh, m'a prétendu pour nous que, selon, les derniers sous que nous, qui sur le terrain, confirmé que chef Gangsa, Timaka, baissé, lui, mourit suite à, baissé. C'est ça que nous dit comme réponse, pour le moment. Mais, pour pour situation sous ce matelas, Jean Dolin, Alors, ça sert, okay. Alors, pour consolidation, hein, et ça qui est important, dès que l'opération, la police et, et est en et c'est ça, justement, la société a dit et la presse dit tout, il faut que la police ait une capacité pour qu'elle soit capable de consolider ce passe là de manière pour qu'elle ne pas tournée. Mais l'air que nous avons sécurité sur le plan global, est lié à sacrer les, et les l'infrastructure pour gagner tout. Parce que nous comprenons que... Les zones sont des zones qui sont pillées, qui sont qui difficiles justement pour le monde et plus de la dernière. Là, il faut policiers tout et protéger les terres. Pendant que nous-mêmes, nous avons fait tout ça, nous sommes capables de, de nous pour que nous soyons capables de créer une présence dans les ça et pour que l'espace ne ça pas encore avec nous pour continuer à faire et dégâts sur la population. Merci, merci pour de parole, bon Dieu béni. <laughs> Allez, moi qui était allégé en Bon, Maxime Capcutem, bienvenue en Haïti, la République des coquins, seul volet au cap Situation extrêmement compliquée dans le département de Koke, sel vole yo kap rete. Komplike nan departement, la je regarder l'image ça, et bien c'est constaté au côté pays, ça y est, du y actuellement. Bandits à bataille, de l'eau bloquée, ils pas de l'eau pour user la terre, pour faire jade Et eh puis, ancien sénateur la Tibonite, il a parlé de production nationale. Je comprends rien jusqu'à présent, je me confuse Pays d'Aïti. Mais dans la situation paysan paysans, pour le planter d'iri, et bien, ancien sénateur, qui a parlé de production nationale, je ne comprends rien, papa, ici. Moune n'y a pas joué l'eau. Moune qui a votel pour le vin salier, joué de l'eau. Vous n'y a pas même joué l'eau pour que vous ouze pour j'année. jardin pour pour de la famille, pou pou pour vous occuper de pour pour occuper pour de la participer dans le développement pays pays gang envahi la tibonite sénateur yuri la tortue oui <laughs> production nationale et puis mena dans département côté le sautia moi même pas Borisite l'aime dit haïti c'est la république des coquets. seuls volais caprété ou doit penser c'est si blague vraiment ça m cap coûter bienvenue dans haïti pays spécial Bagay la di, oui mm. est-ce que sa dépression fait petit peuple des déclarations personnage, ça pendant la ensemble avec population. qui vous pour être pas confuse. En tout cas, j'aime toujours médire Haïti dictature, l'appel des Antilles, la Haïti démocratie, la République des celle volée au caprété. qui vivra verra, qui mourra cacara. Moi vous merci parce que avez suivi avec attention, merci pour la fidélité ou patience ou moi pour aller m'a quitter ou nan papa mon parce que c'est les mêmes celles qui capable de protéger ou ba ou la vie à la santé. Bonjour, bonsoir tout le monde. Non pas moi Foucault. et n'a croisé dans une autre vidéo. Au revoir à la prochaine. Bisous, bisous, bisou, un love.